pour les débutants, l'outil « Cotation ». Cet outil est primordial lorsque l'on veut élaborer des plans. L'outil « Cotation » est symbolisé par cette icône. Il va permettre d'indiquer précisément les mesures et distances qui sont indispensables à la compréhension d'un plan. Prenons par exemple ce bloc de pierre. Je vais afficher les trois mesures qui le concernent. La largeur, la longueur et la hauteur. Lorsqu'on commence à afficher des cotations, on peut choisir pour commencer le symbole des extrémités de mesure. Là, nous avons des flèches ouvertes. Pour les changer, il faut cliquer sur l'onglet fenêtre. Ensuite, sur « Info sur le modèle », puis sur « Cotation. Dans la fenêtre des extrémités, on peut alors choisir dans la liste, par exemple, des flèches fermées. Pour appliquer le changement, on clique sur « Sélectionner toutes les cotations ». Puis sur « Actualiser les cotations sélectionnées », et on a alors des flèches fermées. On peut choisir, en effectuant la même procédure, de mettre des points, ou bien des barres. On peut aussi changer d'unité de mesure. Là nous sommes en centimètres. Pour changer cela, on va reprendre la procédure. Fenêtre, info sur le modèle. Et là, on clique sur unité. Et dans la liste, on choisit l'unité de mesure qui nous convient. On peut passer en mètre, en millimètre, en pied ou en pouce. Je reviens en centimètre. Quelle que soit l'unité de mesure choisie, on peut indiquer un degré de précision qui se traduit par un ou plusieurs chiffres après la virgule. Généralement, ce sont deux chiffres après la virgule qui sont sélectionnés. Mais comme on peut le voir, cela peut être beaucoup plus. Et évidemment, toutes les unités sont concernées. Centimètres, Millimètre. mètres. et pouces. On va pouvoir également choisir parmi une longue liste de modèles de police et de caractère pour cela même procédure fenêtre info sur le modèle puis sur cotation on clique alors sur l'onglet police là nous voyons que nous sommes en Arial. Je vais choisir dans la liste latin. Je l'applique et j'ai une toute autre police. Je peux aussi diminuer un peu la grosseur des caractères. Là, je suis en 14, je vais passer en 12. Nous travaillons là, sur ce bloc de pierre, qui est un modèle en 3 dimensions. Si nous effectuons une rotation de la caméra, nous voyons que les cotations restent alignées face à la caméra, quelle que soit la position du modèle, nous avons aussi la possibilité de déplacer le texte d'une cotation. Pour cela, on sélectionne le texte, puis clique droit sur la souris, ensuite position du texte, puis par exemple début à l'extérieur, ou fin à l'extérieur, et bien entendu centré. Mais il existe une autre fonction qui se trouve dans la fenêtre « Cotation ». Nous sommes en ce moment sur la fonction « Aligner sur l'écran ». Mais si nous choisissons la fonction « Aligner sur la ligne de cotation », nous aurons le choix de la position du texte, mais celui-ci restera figé si on effectue une rotation. Enfin, une dernière possibilité, on peut forcer une cotation. Si pour une raison X, on désire inscrire un chiffre différent que celui donné par le logiciel, on sélectionne la cotation. On effectue un clic droit sur la souris et on choisit de modifier le texte. Ceci fait, on tape sur la touche « Entrée » du clavier. Cependant, si par exemple je décide d'augmenter le volume de ce modèle, les cotations vont suivre l'évolution des mesures, mais celle qui a été forcée restera identique. Voilà, ce sont les principales fonctions de cet outil très utile. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com. Abonnez-vous pour être informé des futures publications.